C'est le retour de l'hiver et des premiers frimas, les gouttes de pluie tombent sur nos camping-cars. Et à partir du mois de novembre, vous êtes nombreux à prendre le chemin du Maroc pour aller rejoindre le soleil et suivre les hirondelles. Nous avons fait le contre-pied, nous y sommes allés cet été et ceux qui sont abonnés à notre chaîne le savent, ce sont les vidéos qui passent actuellement. Aujourd'hui, on va s'adresser à ceux qui sont en partance, qui ne sont peut-être jamais allés au Maroc. Et nous, comme nous y sommes allés cet été, eh bien, on vous a concocté 15 petits conseils qui pourraient vous être utiles durant votre voyage. Conseil numéro 1, les trajets. Comment se rendre au Maroc Il y a plusieurs façons d'aller au Maroc. Vous pouvez partir du port de Sète, vous pouvez partir du port de Barcelone, vous pouvez partir d'Algéziras ou vous pouvez partir de Tarifa. Si comme nous vous choisissez de partir par Algéziras, nous vous conseillons une halte dans le désert de Tabernas au Fort Bravo. C'est une halte originale qui vous changera des airs de camping-car et dont vous garderez un bon souvenir. D'ailleurs, on vous met le lien qui vous permettra de vous donner déjà une petite idée. Conseil numéro 2, combien coûte la traversée. Si nous avons fait le choix de partir par euh, Algeciras, euh, bien c'est parce qu'il y a une agence qui euh, depuis des années euh, fait des tarifs euh, plutôt canon pour les camping-caristes qui s'appelle l'agence Thérèse et qui est située à Algédiras à la sortie numéro 12 de l'autoroute. Comptez pour un véhicule comme le nôtre, c'est-à-dire un 7,50 mètres avec 4 personnes, comptez 250 euros. Vous pouvez partir par Tarifa, c'est aussi une bonne astuce parce que vous passerez moins de temps dans les formalités d'embarquement de, et de débarquement. Simplement, ça va vous coûter 100 euros de plus, c'est-à-dire compter 350 à 400 euros euh, les passages aller-retour. La solution que nous n'avons pas... Pas du tout évoqué c'est celle de partir par 7 ou barcelone j'ai fait une simulation sur internet et le coût des billets est assez exorbitant puisque pour partir de 7 comptez deux jours de mer et vous avez pour 1950 euros de billets de bateau pour quatre personnes avec un véhicule de cette taille là je vous raconte même pas si vous avez une remorque à passer les prix s'envolent conseil numéro 3 la vaccination. Faut-il une vaccination particulière pour se rendre au Maroc Eh bien non, il n'y a pas de maladie particulièrement euh, tenace comme vous pouvez les trouver sous les tropiques qui vous oblige à vous vacciner contre la fièvre jaune ou contre le palud, etc. Euh, rien de tout ça au Maroc, donc vous pouvez partir tranquille, il faut quand même être à jour de vos vaccinations, évidemment. Conseil numéro 4 le gaz. Pensez à avoir des bouteilles de gaz avec vous. Vous allez me dire c'est évident, on en emmène tous deux avec nous par contre, soyez vigilants. Quand vous allez partir de france si vous avez prévu de faire le plein de gaz en espagne en espérant trouver du gaz moins cher c'est une erreur totale vous ne pourrez pas remplir vos bouteilles de gaz en espagne vous ne pourrez pas les échanger il vous faudra un détendeur spécial et vous allez vous retrouver rapidement bloqué contrairement au maroc où là vous pourrez effectivement euh, trouver des bouteilles de gaz qui vont être à des prix dérisoires euh, c'est à dire aux alentours de 4 euros la bouteille contrairement à ce qu'on paye ici en france où on les paye aux alentours de 35 euros en revanche, si vous êtes parti sans gaz et que vous avez une bouteille de GPL, vous pourrez faire le plein dans toutes les stations espagnoles sans aucun problème. Conseil numéro 5, où faire le plein d'eau Eh bien, pour le Maroc, vous vous en doutez, c'est quand même pas quelque chose de toujours facile. Prévoyez donc une multitude de raccords, autant de raccords que vous pourrez. Prévoyez également de prendre avec vous des tuyaux et des morceaux de tuyaux de format et de, et de diamètre différents parce que vous aurez toujours à un moment ou un autre la confrontation avec un, un tuyau un peu rebelle qui va jamais correspondre euh, aux embouts que vous avez. Prévoyez également de la chambre à air, ça c'est un petit peu l'astuce du jour. La chambre à air, pourquoi eh bien Parce que tous les tuyaux, tous les raccords, tous les, les endroits où vous allez aller ne seront pas forcément avec des, euh, des sorties, euh, avec un pas de vis sur lequel vous allez pouvoir visser un embout. Avec de la chambre à air, vous allez pouvoir scotcher euh, ou en tout cas euh, euh, euh, faire l'étanchéité entre votre tuyau et euh, le robinet. il se passe quoi alors ici à Darla il n'y a pas 36 000 solutions pour euh, mettre de l'eau et remplir les réservoirs des camping-cars qu'il n'y a pas de camping en tout cas ouvert en saison euh, basse euh, euh, en août ju juillet août du coup euh, il faut s'approvisionner directement au château d'eau que voilà et, euh, et se débrouiller comme on peut euh, avec les moyens du bord et là les moyens du bord c'est quoi alors une chambre à air un tuyau et euh, puisqu'évidemment on n'a jamais le bon raccord euh, pour brancher le tuyau d'eau la chambre à air faisant euh, son travail de colmatage euh, on a réussi euh, à attacher notre tuyau euh, euh, notre tuyau euh, rigide hey. ah, ça y est. et le plein est fait c'est bon yep. évidemment vous pourrez faire le plein d'eau dans la plupart des campings avec de l'eau qui va être généralement plutôt propre mais pensez toujours quoi qu'il arrive à mettre du vinaigre blanc dans votre eau pour laver vos fruits et vos légumes ça permettra d'éliminer une bonne partie des bactéries astuce numéro 6 le gasoil et bien comme vous le savez généralement le gasoil est moins cher en espagne et encore moins cher au maroc sur l'espagne comptez 10 centimes de moins qu'en france en général et dans certaines stations les camping caristes ont droit à une réduction supplémentaire ce sont les stations red tortuga si je ne dis pas de bêtises qui vous offrent 4 centimes par litre à chaque fois que vous faites un plein chez eux généralement nous faisons notre premier plein à la Jonquera, où vous avez une station Red Tortuga qui est située derrière le Mercadonia. Euh, vous la trouverez, elle est un petit peu enclavée, on la trouve pas forcément facilement, mais en tout cas, c'est là que vous trouverez le meilleur prix pour faire votre plein. Concernant le prix du gasoil au Maroc, ne vous attendez pas à des grosses différences comme il y a 15 ans en arrière où on payait le gasoil euh, 3 francs 6 sous. Ici, aujourd'hui, les, les prix euh, du gasoil marocain ont bien augmenté. Si vous descendez vers le sud, notez qu'à partir de Tarfaya le gasoil est détaxé. Donc, quand on le paye aux alentours de 1,20€ ou 1,30€ dans le nord du Maroc, on le paye aux alentours de 85 centimes au sud du Maroc. C'est quelque chose dont il faut tenir compte si vous comptez descendre vers le sud. Conseil numéro 7, l'électricité. Vous pourrez vous brancher dans la plupart des campings, encore une fois. Par contre, soyez vigilant euh, au niveau de vos raccordements. Euh, D'abord parce que euh, les normes ne sont pas les normes françaises. Ensuite, parce que vous allez parfois vous retrouver dans des campings où il va vous falloir trouver des rallonges qui vont faire entre 20, 30, 40, voire 50 mètres pour pouvoir aller récupérer la borne électrique en fonction du nombre de camping-cars que vous aurez dans le camping. Pensez à l'étanchéité. Amenez avec vous toujours du scotch américain. Amenez de quoi euh, étanchéifier vos raccords. Et... Euh, croisez les doigts pour que tout se passe bien, généralement on peut avoir des surprises. Conseil numéro 8, les papiers. En dehors des papiers habituels qu'il vous faudra avoir avec vous, c'est-à-dire carte grise, assurance du véhicule, vos passeports, euh, toute, toute la paperasserie administrative habituelle, pensez à emmener avec vous des fiches de police. Pourquoi Eh bien parce que vous verrez qu'au Maroc, il y a de nombreux checkpoints, généralement à l'entrée et à la sortie des villes, que vous pourrez vous faire arrêter et qu'on va vous demander pas systématiquement, mais on va vous demander assez souvent des fiches de police. La fiche de police, c'est quelque chose que vous remplissez quand vous rentrez euh, au Maroc. Eh bien, nous vous conseillons d'en faire euh, une série que vous allez euh, photocopier et que vous allez emmener avec vous. Euh, pourquoi euh, Parce que ça vous évitera de perdre beaucoup de temps euh, lors des contrôles d'identité. On vous met en lien, dans le bloc des commentaires, euh, un petit lien vers une fiche que vous pourrez télécharger à la limite et que vous pourrez utiliser pour votre propre compte. Conseil numéro 9, les campings. Le Maroc est un pays très ouvert au tourisme en camping-car et vous allez pouvoir trouver des structures d'accueil à peu près partout au Maroc. Alors vous allez avoir des très grosses structures, qui peuvent accueillir jusqu'à 500 voire 1000, 1500 camping-cars euh, et vous allez avoir des structures beaucoup plus petites dans, dans les petites villes mais vous en trouverez quoi qu'il en soit partout, vous aurez toujours des endroits où vous pourrez vous faire euh, héberger, où vous pourrez vous brancher où vous allez euh, pouvoir euh, refaire de l'eau euh, sauf quand vous allez descendre, pour ceux qui descendent très au sud, si vous descendez jusqu'à Darla par exemple, il y a juste quand vous arrivez à Darla une zone qui s'appelle le PK25 sur laquelle vous pouvez stationner encore gratuitement, mais ce sera le seul point d'arrêt que vous aurez et il n'y a absolument aucun service qui est proposé là-bas. Conseil numéro 10, l'état des routes. Le réseau autoroutier est quasiment neuf pour se rendre dans les grandes villes et dans les aéroports. Et il n'y a donc pas de souci à se faire pour pouvoir circuler en camping-car. En revanche, nous vous déconseillons très fortement de rouler de nuit. Euh, pourquoi eh bien, Parce que la nuit, euh, vous allez pouvoir vous retrouver nez à nez avec un troupeau de chèvres, un troupeau de moutons, avec des gens qui circulent euh, sur l'autoroute. Euh, et donc... Un conseil arrêtez vous de rouler avant la nuit vous pouvez vous arrêter de dormir dans les stations essence d'ailleurs c'est quelque chose qui se pratique relativement euh, fréquemment euh, prenez cette option plutôt que de, de rouler de nuit sur le réseau secondaire en revanche euh, si les routes sont relativement euh, bonnes il vous faudra être toujours très vigilant vis-à-vis euh, -vis des transports de marchandises et vis-à-vis -vis des autobus qui roulent vraiment à tombeau ouvert conseil numéro 11 les cadeaux quand vous êtes au Maroc, dans des endroits reculés, euh, on a affaire parfois à des populations qui sont dans le besoin et c'est toujours intéressant de pouvoir... Euh leur laisser euh, des choses qui, nous, ne nous servent plus, comme les, les vêtements des enfants qui sont devenus trop petites. Euh, nous, on a le souvenir, euh, quand on était dans l'Atlas d'avoir euh, croisé euh, des bergers euh, dont une euh, avait un, un petit enfant dans les bras. Et puis, et ben, on a été très content de pouvoir leur donner euh, quelque chose qu'elle pourra euh, mettre à, à cet enfant euh, quand, euh, quand l'hiver arrive. C'est pas grand chose, nous de toute façon euh, on s'en servait plus et, et donc euh, voilà, c'est toujours important d'avoir des choses comme ça qu'on peut euh, échanger ou donner tout simplement euh, juste pour, euh, pour le plaisir. Ça numéro 12, les achats. On est tous évidemment tentés d'aller se promener dans les villes, d'aller dans la médina, d'aller euh, faire des achats et de ramener des souvenirs, c'est évident. Là, il va falloir euh, apprendre euh, le pays et pour apprendre le pays, il faut savoir que tout se négocie le temps c'est à dire que quand vous allez aller acheter quelque chose vous allez vouloir ramener euh, un tagine une jellaba euh, n'importe quoi on va vous l'annoncer à Généralement 3-4 fois euh, le prix auquel euh, ils le vendent aux marocains tout en vous disant euh, que euh, c'est un, un, un prix euh, marocain Donc sachez-le, il va falloir que vous négociez euh, ardemment parfois euh, Mais en tout cas euh, quand on vous propose un, un objet vous allez pouvoir le faire euh, descendre au moins de moitié euh, Si ce n'est euh, si des trois quarts de son prix Prenez votre mal en patience, ne vous énervez pas, et puis euh, restez euh, courtois, ces gens-là sont adorables. Une fois que l'affaire est faite, vous êtes toujours les meilleurs amis du monde. Si euh, certaines personnes peuvent s'en agacer, sachez que ça se pratique dans énormément de pays, ça fait partie de la culture, ça fait partie de leur rituel. Euh, les choses ne se vendent qu'en se négociant. Conseil numéro 13, manger au Maroc. Si vous êtes à la recherche de l'authentique, euh, fuyez évidemment les bords de plage et euh, allez euh, vous réfugier euh, dans les ruelles. C'est là que vous allez pouvoir parler avec les gens, c'est là que vous allez pouvoir faire vraiment connaissance avec le pays, c'est là que vous allez pouvoir manger de la même façon euh, que, que les Marocains et c'est vraiment là que vous allez vous régaler. Comment ramener de belles images du Maroc Vous allez vouloir ramener évidemment de belles images du Maroc et vous avez peut-être pensé à mettre dans vos bagages un drone. Sachez que la réglementation aérienne au Maroc est assez stricte et vous n'avez pas le droit de faire rentrer un drone au Maroc. D'ailleurs, nous qui voyageons beaucoup et qui euh, traversons beaucoup de frontières, euh, nous euh, mettons un, un point d'honneur à respecter ces réglementations aériennes et nous n'avons pas ramené d'image euh, du Maroc, en tout cas pas d'image aérienne. Euh, C'est une histoire de, de respect également avec, euh, avec les autorités et avec euh, la manière de, de vivre euh, des Marocains. Conseil numéro 15 pour ceux qui hésitent encore. Le dernier conseil qu'on. Euh, que nous vous donnerons, euh, c'est que le Maroc, c'est quand même le meilleur moyen le, le d'être totalement dépaysé. Euh, c'est à quelques heures de route, à quelques kilomètres de, de mer. Et quand vous allez arriver là-bas, vous allez tomber sur des gens qui sont d'une gentillesse extraordinaire. Vous allez découvrir des paysages qui vont vous couper le souffle. Euh, évidemment, la côte est plus facile, mais retirez-vous vers l'Atlas, allez vous perdre euh, du côté des gorges du Dadès, allez vous perdre euh, dans le Haut Atlas. Euh, vous allez y trouver des paysages somptueux, vous allez pouvoir euh, ramener euh, des images et des souvenirs euh, qui vont être sans commune mesure avec ce que vous aviez l'habitude de, de faire jusqu'à maintenant. Et, et puis surtout, vous allez avoir envie d'y retourner tous les ans comme des milliers d'autres personnes qui euh, chaque année prennent la route vers le soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces 15 conseils vont vous permettre de passer un agréable séjour au Maroc. N'oubliez pas de mettre un... Un petit mot dans les commentaires si vous avez euh, des choses à nous signaler ou si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que nous répondions dans la prochaine vidéo nous vous ferons la présentation de notre nouveau camping car donc qui est le 367 ga de chez challenger n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu si euh, les vidéos vous plaisent n'oubliez pas que vous pouvez suivre notre blog mais aussi nous suivre sur les réseaux comme facebook ou instagram restons connectés et voyagez avec nous